Yo, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne sur la To Play Zombie. Euh, cette fois-ci, je vais vous parler de... de quelque chose que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur le groupe Facebook, etc. On va reprendre l'activité sur la chaîne communautaire de Zombie, la To Play Zombie, que vous pouvez trouver dans la description ou sur Twitter, sur Facebook, blablabla. Cette chaîne, euh, j'en avais jamais parlé sur ma propre chaîne, c'est une chaîne communautaire que j'ai décidé d'ouvrir. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait euh, beaucoup de joueurs zombies français qui font de belles performances, qui font de beaux montages et qui ne sont pas assez connus et euh, j'avais euh, envie de, de profiter de ma petite communauté pour, euh, pour les faire valoir, pour, pour qu'ils puissent être connus et donc j'ai ouvert cette chaîne qui euh, actuellement est à 1800 abonnés et, euh, et qui a eu pas mal de... comment dire de, euh, de non-activité, il y a eu un, un relâchement de la chaîne puisque j'ai eu quelques problèmes que j'ai pu énoncer dans une vidéo que j'ai maintenant supprimé, j'ai eu des problèmes de santé et euh, donc maintenant on, on, est, euh, on est plusieurs à se réoccuper de la chaîne et on va la réouvrir, j'attendais juste de vous faire ce petit commentaire pour, euh, pour la relancer. Pour poster des vidéos c'est assez simple, vous avez juste à m'envoyer le lien de votre vidéo sur Twitter. Moi je la regarde et je décide si je le l'upload ou pas sur ma chaîne Donc pour tout ce qui est prix, c'est assez simple Il y a à peu près tous les... tout ce qui peut être comme des records francophones Par exemple des, des records en first room, des records en no power, des, des records normaux avec le... avec le courant, avec les atouts Il peut y avoir des jolis montages Donc euh, la chaîne compte à peu près maintenant une soixantaine de vidéos Je pense qu'on en avait upload pas mal donc ça marchait bien, j'aimerais bien que ça reprenne gentiment l'activité comme avant. A savoir que je vais bientôt retravailler, donc ça va être euh, pas dur, mais bon je vais euh, mettre un peu plus de, de temps au niveau de l'organisation. J'ai une nouvelle aide qui, qui vient de se mettre en place, j'ai euh, Fouedi qui va me filer un coup de main au niveau des uploads et sur euh, le balancement des vidéos. Il s'occupe aussi du groupe Facebook. Je rappelle que le groupe Facebook, on est maintenant à 1300 membres. C'est un groupe qui est dédié aux joueurs zombies si vous voulez trouver une team, si vous voulez poster euh, des vidéos. Il n'y a pas besoin d'être upload sur la chaîne pour euh, poster vos vidéos de zombies. Par exemple, si vous faites des trucs en lutte, si vous faites euh, des montages, si vous faites euh, n'importe quelle partie de zombies, du moment qu est, que la qualité est à peu près bonne, euh, vous pouvez la poster. Par contre, au niveau de l'upload, ce que je vous demanderai, c'est euh, pour, pour la chaîne, pour la toute play zombies c'est d'avoir de, des bonnes qualités de vidéo c'est à dire que le 480 s'il est mauvais il ne sera pas pris du 360 ça ne sera pas pris donc ça serait bien d'avoir du 720 du bon 480 ensuite euh, ce qui serait bien c'est que dans vos vidéos parce que moi je vous prends pas la tête je vais directement voir vos vidéos pour faire les descriptions donc faites des descriptions dans vos vidéos comme ça directement déjà c'est mieux pour vous abonnés et c'est mieux pour euh, pour nous quand on poste les vidéos sur la chaîne à savoir dans la description il y aura toujours vos chaînes et s'il y a un oubli n'hésitez pas à venir me le dire sur twitter comme quoi j'ai oublié de mettre votre chaîne ou oublié de mettre une description ou si vous voulez ajouter quelque chose d'autre dans la description dites le nous sur le groupe facebook ou sur, euh, ou sur twitter ensuite euh, je voulais aussi parler d'un petit truc c'est que j'ai décidé de, de, de, de de laisser la, la ZP temporairement, de, de la quitter. Et euh, c'est pas euh, par rapport. Je me suis pas embrouillé avec Dims, ni avec Bello Gold, ni avec, euh, ni avec plusieurs membres. J'ai peut-être eu quelques différends avec Elniris quand euh, quand j'ai eu des problèmes de santé. Je me suis embrouillé un, avec beaucoup de monde. Et d'ailleurs, si regarde la vidéo, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai eu un comportement assez euh, déplacé, on va dire que j'ai eu des insultes qui n'étaient pas. Euh, qui n'était pas placé, mais j'ai préféré la, la quitter pour la simple et bonne raison qu'on ne jouait plus ensemble. Moi je me faisais chier, je, je jouais à GTA, j'étais tout le temps avec Akaro, Derby, donc je passais des très bons moments avec eux, c'était vraiment, vraiment bien. Vous pouvez même vous en rappeler quand je faisais des lives sur Gamer Connection, la, la plateforme de Capette le vrai, euh, on se tapait des grosses barres, on rigolait, on jouait en zombie avec Derby. et euh... Et euh, comment dire, je, je leur en veux pas du tout, hein, je, je continue de traîner avec eux quand j'en ai l'occasion parce que ça reste mes potes et je les adore, mais euh, j'ai décidé d'ouvrir une autre team pour pouvoir jouer aux zombies avec eux, donc ça s'appelle la, la 2PZ, l'abréviation de la 2 zombies. et euh, on est maintenant une, une bonne quinzaine dedans, il y a Whitstone, il y a ZPEC, il y a Xerox, il y a Fouedi, il y a ZRS il y a, a d'autres joueurs, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, donc la, la team à la base je l'ai créée pour dans le même principe que la ZP, il faut être des potes et il faut, euh, faut être joueur de zombies, après bon c'est un peu, c'est beaucoup moins sélectif, on va dire qu'il y a Sweet aussi qui vient d'arriver, qui est un super bon gars, euh, au début, je, je recrutais un petit peu tout le monde et n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui qui mettait le blast de PZ dans son truc et qui me disait « ouais, je vais rentrer dans la team », je le faisais rentrer, mais le truc c'est que c'est pas parti en couille, mais il euh, y a eu des gamins, il y a eu des embrouilles, il y a eu des, pff, des conneries, j'ai entendu parler de glitchers, de machin, donc moi… Personnellement, je m'en fous. On a, comme je l'ai dit, on a, on, a un, on a un glitcher un ancien membre de l'armée de glitching, qui est Xerox. Il traînait souvent avec Zederka, et quand il est avec nous dans des parties, il fait tout le temps son putain de propulseur, il va tout le temps dans les murs. sans s'en bat les couilles, on est là pour rigoler, et euh, ça change pas le délire. Et euh, si vous voulez rentrer dans la team, il n'y a pas de problème. Les... Maintenant, on va dire les... Les... Comment dire Les... les... J'ai pas le mot. J'ai pas le mot les. les qui se balançaient sur une toile, toile, toile, toile d'araignée. Merde Les caractéristiques, les raisons. Ouais, les raisons de votre entrée, en fait, il faut avoir entre. Il faut avoir plus de 16 ans. Plus de 17 ans, ça serait mieux pour la maturité, on va dire faut être assez cool, il faut, faut aimer rigoler, il faut, faut passer du temps avec la team aussi, il faut pas avoir deux teams parce qu'on a recruté un mec qui s'appelle Critech pendant un moment, mais il était souvent avec la EZX avec qui on a fait un petit match de lutte euh, On n'est pas contre faire des matchs entre teams d'ailleurs, hein, c'est bon délire mais bon nous on n'est pas, pas compétitif ni on n'est pas là pour dire on est les meilleurs, on est là pour passer des bons moments on va dire et euh, ça a toujours été un peu mon délire, moi je suis là en zombie, c'est pour me taper des barres, c'est pas pour aller casser les couilles de gens. Et euh, donc voilà, faut être cool, faut être un peu mature, et euh, vous serez pris. Si vous voulez, euh, c'est Fouedi et moi-même qui nous occupons des recrutements. Et, euh, et voilà, donc euh, je dis pas que je retournerai pas dans la ZP, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que bah, la ZP c'était pendant un bon moment assez euh, inactif. Je joue plus avec eux, même si je parle toujours avec eux, je continue à faire des comptes avec Karim, avec, euh, avec Dims, et euh, je continue vite fait à parler à Bello Ball. après euh, Maudine Krim il, il est parti, je sais pas trop pourquoi, euh, après c'est vrai, voilà, c'est comme je disais à Dims, la ZP c'est plus que c'était au... Au début, quand il euh, y avait la zombie factory, quand il y avait Yoda et Lady Ball, quand il y avait Divinity, quand il y avait Mystique, quand il y avait Drazia avec nous, quand... là c'était la bonne époque, on tapait des bars, on faisait des défis, ça rigolait tous les soirs sur Mumble, il euh... y avait tout le temps quelqu'un. Après les choses changent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne se changeront jamais, comme j'ai dit. Donc Dim, ça restera mon pote, il n'a il a pas... pas parlé sur mon dos, enfin je crois pas. Après il y a eu des petits, il y a toujours des hauts débats bien sûr avec tout le monde. Et euh... Mais sinon dans l'ensemble ça se... ça se passe bien. Et euh, c'est pour ça que, pour ça que bah, je reste en bon contact avec eux, mais que j'ai préféré faire mon truc de mon côté. Donc je ne sais pas si j'y retournerai, je ne sais, comme... sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant, on est là. Et, euh... Et donc ça se passe comme ça. Je voulais faire aussi, avant que la vidéo se termine, je voulais faire des remerciements à ceux qui s'occupent de la toute Zombie avec moi. Notamment, il y a Max qui a fait Art, qui, les, les, qui a fait tout le design, qui s'occupe des miniatures aussi, euh, comme Flapix qui s'occupe des miniatures. Mais il m'en a, euh, a fait une petite dizaine que j'ai pas mis parce que j'ai pas trop apprécié, j'aimais ai, pas trop de style. Mais Max, il m'a fait tout le design. Si vous voyez les bannières, les, les logos, toutes les conneries, c'est lui qui l'a fait. Je voulais remercier Pancake et Just Sora aussi, qui m'ont beaucoup aidé à faire des commentaires. Et euh, Kenshin, qui, qui a bien voulu nous aider aussi dans l'aventure. Donc euh, voilà, merci à vous. Et euh, donc, euh, comme vous voyez, bah, ça reprend. Ça reprend l'activité, on va reprendre gentiment les uploads. En espérant que, que ça vous plaise et que, et que je puisse vous apporter euh, plus d'abonnés si c'est ça que vous voulez. Et plus de... Voilà, vous me dites ce que vous voulez et puis ben, on, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Moi, j'ai toujours été assez proche de mes abonnés et j'espère que ça change, ça changera jamais. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao